C'est peut-être un départ électrique. Qu'est-ce qu'on veut faire La seule salle aux norme, elle est dans un endroit où personne veut foutre les pieds. Écoute, c'est joli, hein. c'est juste une maison de retraite. Hein. Tu verras, ils sont mignons. Dans votre intérêt comme dans le mien, votre école et la résidence seront deux espaces parfaitement étanches. J'ai hâte On a vu des, des moments de vie, de partage avec les enfants de la crèche et on s'est dit c'est génial. Et c'est ça qu'on veut faire perdurer. Et aujourd'hui, on accueille euh, par exemple tous les lundis une école de Seven qui vient faire classe avec leur maîtresse. Et euh, les, les résidents participent à ça. Marie-France, Marie vous êtes la première à participer. Alors peut-être que vous avez quelque chose à, à dire. <rire> Un petit mot. Vas-y Marie-France. C'est comment quand tu as les enfants qui viennent C'est beau. C'est beau Ouais. Ça vous rappelle des souvenirs Oui. beaucoup. Mmh. Ce qui est à l'origine du film, c'est des expériences qui existent vraiment. Moi je me suis inspirée d'un petit documentaire aux états unis où une maison de retraite extrêmement amorphe. Notre directrice a décidé d'intégrer une crèche et ça a été extrêmement bénéfique parce que Alzheimer a été diminué, parce qu'ils ont retrouvé le goût de la vie, parce qu'ils ont retrouvé des envies. Et donc voilà, ça m'a inspirée après sur cette histoire qu'on a complètement réinventée. Mais, euh, mais euh, si l'avenir peut nous permettre ça, c'est assez joyeux. Elle est volontaire, elle est joyeuse, elle est légère, euh, elle défonce les murs pour arriver à ses convictions. Je l'attends, je trouve que voilà, il n'y avait pas de mieux que le directeur des pads, Parce qu'il <rire> qu a ce côté très cadré, mais en même temps, voilà, il a envie aussi de faire bouger les choses, mais bon, ça prend du temps parce qu'avant parce que tout, il faut il faut respecter un peu les règles. Et, et euh, il a interprété, je trouve, ce rôle d'Antoine avec... avec Brio. Et dit, bon, voilà, ben un, un, un bon ronchon euh, euh, qui interprète un, un résident euh, comme il le fait. Je trouve qu'on est assez dans, dans, dans le bon cadre. J'en que vous étiez à l'aise dans ce rôle. Non, de... ah, oui. j'étais très à l'aise, mais j'ai ma voisine qui me dit que le sien, il a, il a des cheveux longs blonds et il ressemble à un surfeur. C'est euh, euh, dommage, si j'avais su, on aurait pu faire ça. Aussi, Enfin, moi, je me sentais à l'aise en tout cas. C'était voilà, oui, oui, enfin, c'était à l'aise. Oui, c'était une belle expérience, de, de me retrouver avec, avec toutes ces personnes, tous ces acteurs, de tous les âges. Dans ce moment-là, on était tous ensemble. C'était voilà, merveilleux. Alors Marie, on a la chance de vous avoir euh, ce soir. Comment vous êtes rentré dans le projet ben, ben, vous Eh ben, je, ça ma préparé à mon futur EHPAD et. Je, je serai <rire> <m> <rire> J'étais très contente de, de, de travailler sur ce film, vraiment, parce que c'était un joli rôle qu'on m'a oh, okay. proposé. J'en ai été très heureuse de travailler avec des stars internationales. Ryan <rire> <Brian> Gosley. <rire> Vous avez aussi tourné ça. avec des enfants, parce que c'est quand même pas rien. Vous avez également tourné avec des enfants. J'ai tourné aussi avec des enfants. Des enfants qui étaient vraiment... Parlez-nous de cette expérience. Oui. Eh bien, il était craquant, adorable, et Sophie a été d'une patience... Avec 272 P, assez remarquable. Et voilà, donc c'était une jolie expérience. Mais... Bah, ils étaient gagas de toi. Comment Ils étaient gagas de toi. Oh bah. tu... Non, mais tu les as rassurés. Tu as... Ils, oh, étaient, oh, ils en étaient en confiance. C'est et... vrai que ces enfants, c'est ouais. leur premier rôle. J'en ai vu beaucoup, j'en ai vu 350. Et, euh... et quand ils se sont retrouvés sur ce film, heureusement qu'il y avait aussi des scènes de classe pour les garder un peu, parce que c'est quand même pas facile d'en gérer 8. Et euh, ils sont éclatés. Ils ont fermé leur petite troupe, leur petite classe, et c'était assez miraculeux parce que qu'ils ont été, ils ont jamais déçu. Ils leur texte. Ils arrivaient avec la banane. Est la petite Irène qui faisait un peu la, elle dirigeait tout le groupe comme ça. Elle, elle les faisait travailler. Elle venait nous demander des autographes, des choses comme ça. Elle était alors Irène. Vous êtes devant la chambre de Robert là. Robert il dort. Non, non, il dort pas. Super. C'est rouge. Bon, je me sentirai mieux si vous allez vous coucher. Georges, j'essaie de trouver le sommeil. Ben bien sûr, en slip. Il va y avoir de l'action. Oh, bonjour. Il y a un nouvel atelier. Elle est affreuse, ta maison. Là, je vois au moins 12 violations d'hygiène et de sécurité. Non, ne bois pas ça. Je tiens à vous féliciter parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de, de faire des, des films comme ça, avec justement l'intergénération, comme on dit maintenant. Et c'est vrai que les enfants et les, et les personnes plus âgées s'apportent toujours mutuellement. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, vrai que ça devient quelque chose d'un peu plus courant, mais... Est-ce que justement, euh, c'est pas la solution pour arriver peut-être entre l'expérience des anciens et la découverte des enfants euh, pour faire une société qui soit un peu, un peu meilleure, disons et Je ne fais pas encore partie du, euh, du, du gouvernement, <rire> mais, mais en tout cas c'est un modèle à mettre en place parce que c'est parce que prouvé que ça fait infiniment de bien à tout, à, aux deux générations. La transmission avec des personnes qui vous racontent des choses qu'ils ont déjà vécu. On est plus à l'écoute et puis les enfants, euh, voilà, ça les rassure et puis les vieux, euh, enfin nos anciens, parce que j'aime pas ce terme les vieux, je trouve ça très bien. mais en tout cas les anciens, et eh ben, ça leur réinjecte un peu de vie et de, et de considération. Donc c'est. Oui, à... Sur le plateau, c'était un petit peu la situation euh, qui décrite dans le film, c'est-à-dire il y avait. Un certain nombre d'acteurs euh, qui, qui avaient un certain âge, et puis, euh, et puis des enfants, hein, ce, ce dont euh, tout à l'heure euh, bah, bah, Marie témoignait. Bien sûr, oui, bien sûr, les, les... Alors, on, a, on, est <rire> on est complètement dans le. Enfin, en tout cas, ce, ce... cette formule, si elle pouvait exister, c'est totalement la thématique du film. C'est deux voilà, générations que, que, que tout oppose, et, euh, et qui s'apportent mutuellement beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, il faut... Les choses sont faites assez naturellement, je trouve. Euh, voilà, c'était assez naturel, euh, tout ça, en fait, voilà. En fait, quand on arrive dans ce genre de lieu, tout d'un coup, ça vous donne le ton et, et le tempo, parce que c'est vrai qu'on arrive dans un EHPAD, bon, enfin, un lieu de retraite qui n'est pas tout à fait au nord, c'est quand même un peu un petit conte poétique, ce film, hein. on n'est pas totalement dans une réalité, mais, euh, mais je ne sais pas, enfin, je, je crois que tout s'est tout encastré assez naturellement. J'ai l'impression qu'il faut, pour une personne, en théorie, euh, oui, j'ai lu qu'il fallait au moins 5-6 personnes en fait qui tournent selon les machins, mais c'est pas... Donc, donc ça veut dire qu'il y a quand même un manque de, de, de personnel, parce que c'est très difficile d'avoir... Euh... Le de gens non, quoi. Ça, ouais. Oui, c'est est général, hein, cette problématique-là, elle est, elle est générale. Et effectivement, euh, il faut beaucoup de personnel soignant pour pouvoir suivre la cadence. Et malheureusement, et encore plus avec la période qu'on a vécue, après le Covid, ben, les soignants sont fatigués, épuisés et leur travail n'est pas tellement reconnu comme il devrait l'être. Donc aujourd'hui, effectivement, ouais, ouais. on a des soignants qui sont parfois démotivés et ça peut... complètement se comprend ouais. Qu'est-ce que c'est que ça C'est Anna et Rebecca qui ont gentiment accepté d'être des fleurs. <rire> Attention, tu comptes 3, 4. Toi ah bon ah, tu prends les légumes et moi la viande. Là. Eh oh, tu vas pas m'arnaquer. On fait 50-50. Coucou 50. rose. T'as vu mes collines Oh, ils sont jolis. C'est étanche c'est fini. Tout ce qu'on a réussi, ça compte pas. On se calme. Vous êtes censé donner l'exemple. Il faut les faire revenir. Sinon, on va crever un petit feu. Je croyais vous voulez qu'on vous laisse tranquille. J'ai changé d'avis. J'ai envie qu'on m'emmerde. Tu crois que c'est une bonne idée Non. Non, c'est une très mauvaise idée.